Well, yes, uh, you see, the treasure hunters were blocking the flow of... Uh, uh, and the grimy build-up of money and... Uh, this metaphor stinks uh, uh, Shut up La révolte qui suivit se s'est vite transformée en révolution. Et devine à qui Hyperion a demandé de nettoyer ce foutoir Bah, nous. Normalement, Anaïs a récupéré un petit matériel, euh, on va dire, intéressant. Ouais, <rires> mais il est moche. Oh, I wonder what this does. Un cerveau, madame. Bien aidé, a pas de problème. Ah, j'ai trouvé un monsieur avec un lance-roquette qui m'a l'air de fort méchante humeur. On peut le calmer Bon, oh, c'est bon, je vous suis, t'inquiète. Oh, un clap-trap à moitié mort. Ah non, même complètement mort. genre monsieur, on cherche des morceaux de robots. On peut vous tuer en attendant des munitions qui volent, que d'ailleurs. Ouais, de... ah. derrière. moi, viens moi C'est pas les points de vie qui vont être te le plus, non ah, yeah. Avant on était des héros de l'arche. Maintenant on fait les poubelles. Je viens de tuer un samouraï claptrap. Je sais même pas que ça pouvait éviter Claptrap champion combat. Ah bah le tue pas trop vite, j'ai même pas le temps de lire Elle a un radar à item, elle a pas un radar ennemi c'est ça. En fait dis-le, depuis le début en fait toi tu vois pas les ennemis sur le radar, toi tu vois les objets ramassés. Oui, je cours pas aussi. C'est normal. Et moi j'ai pas un, un pigeon vomi. Il y a pas de boutique. Si il y a des boutiques. Ah oh, les boutiques. D'ailleurs on se demande pourquoi il s'équipe un bouclier, il s'en sert jamais. Bon, bah, il faut, que faut que bien absorber, absorber les balles avant d'être au corps à corps. Il y a même, je crois, à un moment où j'ai éternué euh, presque non-stop pendant une demi-heure. Moi, je pendant ce temps-là, je massacre les Skag à la pelle. Qu'est-ce que vous faites, monsieur On ne passe pas derrière le comptoir pour se servir soi-même. Même s'il y a. Oh merde, il y a un, oh, merde, y a un coffre. Vas-y, cherche, cherche Regarde. Cherche. Oh, c'est bien On va faire du thermalisme dans Borderlands. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec beaucoup d'eau rigideuse Donc, lui, c'est un gars d'Hyperion, mais c'est pas le beau Jack. Well, if it isn't our little band of corporate raiders... It's a beautiful day on Pandora. Well, apart from the mechanical Armageddon... T'as raison, présent tout Marcus, c'est pas comme si on n'arrêtait pas de le croiser depuis le début. Non mais moi j'ai pas réussi Bonjour messieurs Alors... Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre L'opération Trap-Clap-Trap-Trap. Uh, uh, c'est bien comme non. <rire> pas des ennemis T'es sûr que c'est des ennemis et c'est pas des clients du bar Oula c'est quoi ça Bon salut Sorette. Tu m'excuseras mais il y a d'autres coffres hein, à aller chercher. Bah hein. eh oui mais j'y allais à la base. <rire> ah mais c'est quoi ce truc Ah Un duel entre ton pigeon et... C'est ça C'est dommage Je les mieux imaginer avec un petit action espagnol. Colle lui débattre colle lui débattre Je ne rien la Oh, oui. cool. oh Bon là tu es déjà quatre fois celui-là Oh. Eh, J'arrive à lui tourner en maintenant, c'est pas mal. C'est Beautiful. C'est bien. C'est bien. C'est j'ai trouvé une part de pizza Oh Écroyer laser Encore okay. Ah mais t'es encore loin bah, T'es trop loin ou t'es pas assez loin Non mais tu l'as laissé dans la merde en fait Je c'est fini moi Attends, je en Anaïs, sors du bouc Sort, sort, sors Anaïs Je le tuer C'est une belle journée sur Pandore Enfin, sauf que les robots jouent à la fin du monde Il Y a comme un air de déjà-vu Ah, on se vraie embuscade avec des gens et tout Mais les gars, je suis invisible Ça ne sert strictement à rien Ah, des gens oh, oh, vous me laissez toute seule avec des gens Moi, je visite, y a personne, hein Ouais, ce que je dis, c'est qu'on te laisse tout seul Le fait qu'il y des gens, c'est de pas notre tous. faute Les ennuis, c'est à gauche À gauche <rire> parce que c'est connu, on aime la facilité, nous Non. je suis Mister moustache Oh non, c'est normal, il c'est fait ses cours, ça. Oh, oh Un légendaire oh. Ah, fallait pas sauter dedans Une brique avec son rire qui disparaît dans les entrailles de la terre. Ça fait bizarre de ne plus acheter de munitions en boutique. Mais oui, on sait qui tu es, Marcus. Oui, on sait qui tu es. Tu fais des soldes au de moins, tu fais narcissique. Un peu. On sait qui tu es, je suis plus là. Tu faisais tes courses sur internet, Zalando, c'est après la partie. Qu'est-ce qu'elle veut en faire de ces morceaux de clap Moi, je veux voir la tronche du clap qu'elle va fabriquer avec. On se dessus Ah, bah c'est pas nous. Enfin, je cours, je cours, je sais pas où je vais. Vraiment, hein. ça vit pas. Bon. Oui, le sol tremble, mais c'est normal. Je vois que dalle, mais c'est toujours pas un problème. Bon, mais y -y, où ce pneu Il <rire> y en a plein des pneus. Il oui. y en a plein. Un petit soutien, Daïs, ça serait pratique. Ah oui, il y a un petit lance-roquetteur là. Essayez de vous regrouper les claptrapes, qu'on puisse ramasser tous les cadeaux d'un coup. Sois un peu civilisé, brique. Fais le tour, passe pas la porte pour le coup. Et les impôts, on vient prélever tout ce que vous avez de valeur. Et bonjour, Marcus. Tes pneus, Marcus. Oui, t'as tes pneus, Marcus. C'est bien, maintenant il faut tes figurines. Bah, tiens. D'habitude il y a une armée de clap-trap ici. Ah bah elle est là, bonjour. Est pas. méchant, on vient quand même chez eux pour les massacrer, donc euh, d'un point de vue moral je sais pas qui est le méchant dans l'histoire. Il y a un violet par terre, allons ah, c'est premier. Euh, je suis en train de... Oh l'enculé il ah, y en a pas! Et toi encore t'es pas au milieu de la mêlée! Il sort doucement! C'est okay. sérieux! Les composants de clap-trap sont. T'as raison, on a que ça à faire de massacrer du claptrap! Je suis le roi d'une espèce de boost géante! Voilà. Comme si c'était toi qui avais fait tout le boulot! <rire> il avait pas de pilote ouais. Ah Vas-y, Elle a la des... blonde est pas Ah Où est passé l'arche Elle a un trou dans le ventre Qu'est-ce que ben... ce trou fait là <rire> Je trouve qu'elle a une... La position de son corps est assez... improbable ouais, Elle a une belle posture hein. <rire> bah, pas, ben. Attends, il va charger... Ah Mais il me pisse dessus C'est vrai qu'il me <rire> Attaque à courir plus vite. Qu'est-ce que tu frottes, Anaïs Le claptrap il nous a dit que si on se transformait en robot, c'était génial parce qu'on n'avait plus besoin d'uriner et on a même le droit de choisir sa couleur. Ah, ah C'est tellement pas prévu qu'on y aille que c'est pas physique Ah oh non Saloperie Bande de développeurs. Oui, bah attends, il va pas durer longtemps. Regarde. au revoir Ah zut Oh oui! Du coup, c'est à moi de les tuer, c'est ça? Eh, hey, mais je croyais que c'était un tas de merde, mais j'étais pas si loin que ça de la réalité. Je suis en train de nager dans ces boyaux. Ah, ça bouge encore! Un steak qui vole. Allez, euh, du coup, t'as changé de mode? <rire> Ah bah toi t'as trouvé le raccourci Donc après avoir perdu un quart d'heure à aider Marcus pour faire son prochain méchoui Mais Ah Mais je suis pas, il part tout seul Ça s'entend que tu es en train d'acheter des balles là là Oulala Voilà <rire> Oh oh oh. Oh, oh yeah. <rire> Heureusement que tu sais marcher dans le vide. Oh, oh. Tiens, un là-bas C'est Marcus Non ah. Oh, oh. S'il a fallu plus d'un tir, alors c'était pas un Jacobs. <rire> Of Mega Interplanetary Nature Assassin Ah, fait deux fois le tour de la planète, là c'est normal. Je suis coupé. Oui, un mode de sirène tout pourri. Merci, madame. Ah, ça valait bien le coup, tiens. Non, non, non, non, non. Oh. Dans ton. Oh. Oh. oh. On a survécu à l'apocalypse robotique. On craint personne surtout pas les petites merdes comme vous. Maintenant, cassez-vous ou je vous flingue. Voilà. Ah oui, j'ai vu. Je vois une C'est bon, c'est bon, ils sont morts. Oh merde Tiens, SMG légendaire Pourquoi vous commencez avant moi Faut être réactif dans la vie. Oh... Oh oh Ah mais quand nouvelle. il paye, il plaisante pas hein j'arrive pas à vous trouver c'est vrai. En fait, tu vois le, tu vois le bâtiment où il y a Blake Non, pas coupé, je, y vais je vais je Oui, je sais, tu t'en branches. Bon, oh, bah sur ce, bonne soirée, les enfants. Est ah, bonne bon soirée, soirée oui. J'ai de la cramer, celle-là. Et à la semaine prochaine sur Borderlands 2. À la semaine prochaine. <rire> hop, hop, ah Et là, je te vois, là. Oh, Et 好害怕喔